Bonjour, bienvenue dans mon atelier dans les Arches, à ah, Ici les Moulineaux. Je m'appelle Brankita zilovic Chauvin. Je suis artiste, euh, euh, artiste, plasticienne contemporaine, et je vis à Paris depuis euh, 1998. Donc mon travail artistique s'articule principalement autour de médium de textile depuis, je dirais, 2002. J'avais commencé avec des explorations et euh, des hybridations entre l'espace de la peinture et le textile dans les années 2002. Et euh, progressivement, j'ai gagné euh, en le médium lui-même et a gagné en autonomie. Aujourd'hui, je m'exprime pr pratiquement et principalement à travers euh, des matériaux euh, dits textiles, que ce soit à travers des techniques donc telles que broderie, euh, touffetage, euh, des techniques combinées et ainsi que des hybridations avec d'autres matériaux, euh, notamment avec le, le béton, euh, euh, papier, etc. Dans les années 90 à peu près, on commençait en fait à observer un phénomène très intéressant qui était à la fois euh, et sociétal et intellectuel. C'est une vraie euh, reconsidération du médium de textile, qui jusqu'à présent était euh, voilà, un peu assigné, enfin le médium textile était assigné à une culture on va dire, artisanale, artcraft et, et surtout pas euh, considéré comme l'art contemporain. Par exemple, ils ne pouvaient pas participer à des débats politiques tels que des mouvements courants, tels que performance, body art, peinture, multimédia, etc. Et petit à petit, dans les années 90, on commence à reconsidérer tout cela. Donc il y a un dismantèlement de, de, des certitudes et la place du textile, du savoir-faire, l'artisanat, commence à petit à petit à en fait, être employée parmi des artistes femmes, Autant qu'un moyen politique aussi, comme dégainer ça comme, comme une arme, justement pour renverser un petit peu cette, euh, ces, ces, ces, ces, ces certitudes euh, et puis ce fait que textile était parfaitement genré jusqu'à présent. Et donc il l'utilise un peu comme un outil politique. Et petit à petit, textile commence en fait à gagner le terrain dans les vrais débats politiques. Euh, euh, relatif aux questions d'identité, de genre, de, euh, des injustices sociales, euh, enfin euh, c'est-à-dire il devient un, un, un médium engagé. Toute forme de traduction euh, euh, cartographique m'interpelle parce que c'est une projection, c'est un dessin, c'est un, un espace dans lequel j'interviens et donc je modifie des données. Par exemple, ça, c'est la, la banquise. Donc là, vous voyez, c'est tout simplement. Donc je vais partir des données très, très exactes pour ensuite euh, le, le défaire, s'approprier, le, le réagencer complètement déstructurés et là par exemple il s'agit clairement d'un travail de sacralisation de la banquise. Ce que je fais au début c'est je vais récupérer des très anciens livres souvent abandonnés que je vais chiner dans les, euh, au, marché, au marché de puces euh, ou alors euh, chez les brocantes, euh, souvent des livres abandonnés, pas, pas, pas très cher et ensuite je vais, venir enfin, je vais intervenir par le biais d'une cartographie, à la fois réelle et réagencée, euh, un peu dans un, dans un but de, de, de manipulation à la fois esthétique et euh, consciente, comme ça, euh, quasi-politique, un geste quasi-politique, où je crée des espaces que j'appelle « de Norman's C'est parfois des, des, des continents, enfin, c'est des territoires qui ne sont pas propres au pays parfois, c'est vraiment une sélection de certains territoires, que j'isole, je sélectionne, je highlight en quelque sorte, je les donc, euh, rends plus visibles, je les accentue et toujours donc, avec cette, cette vision plutôt joyeuse. En fait d'un monde qui finalement euh, se présente comme totalement instable, voilà, donc, avec toutes les tensions politiques, économiques, etc. Donc il y a un travail de, finalement, qui est à la fois elle est esthétique mais aussi purement politique qui parle finalement de l'instabilité des cartes et des cartographies comme des lieux et des espaces de projection, euh, projection intellectuelle, politique, euh, géopolitique, etc. Quand on parlait en fait des techniques euh, techniques mixtes, là, on peut donc euh, euh, percevoir la technique bah, finalement la couture déjà, voilà le travail de tulle, que ce soit le travail de tulle ou même le, le modélisme euh, simple modélisme qui précédait en fait la création de cette veste au dessus. Et ensuite, euh, bah, là c'est la, la récupération, beaucoup beaucoup de récup finalement tels que la fous fourrure, euh, la broderie classique. Et dans les années 2000, donc, euh, on pouvait de plus en plus observer aussi euh, donc un réel intérêt pour la, les techniques artisanales sur le plan non seulement politique et engagé, mais aussi esthétique. Et ensuite, euh, des, des phénomènes liés à, à l'héritage aussi. Donc tout ce qui est euh, l'héritage culturel, la revendication aussi euh, euh, la revendication euh, euh, culturelle, euh, je ne dirais pas l'appropriation, mais c'était la ré réappropriation culturelle, etc. Donc il y a, y a plein de petits phénomènes comme ça, plein de petits paramètres qui bougent, qui aujourd'hui font que textile, aujourd'hui dans les années voilà, 20, euh, je pense à vraiment euh, gagner sa place, euh, ça, ça, ça, en tout cas il gagne une autonomie comme médium. Euh, indépendant dans l'art contemporain, et puis aussi dans les, il participe activement à des réflexions en fait sur les importantes aujourd'hui sur la réflexion qu'est-ce que le matériau de demain. Euh, les matériaux responsables qui participent aussi à une économie circulaire, euh, les, les nouvelles solutions, les nouvelles alternatives aussi euh, euh, euh, concernant euh, euh, la fibre, la, la réinvention de fibres, la, la moins coûteuse, la moins, qui a le moins, de moins en moins d'impact sur, sur notre environnement, etc. Donc, tout, tout, ce, tout ce fil, tout ce champ de smart textile, en fait, est aussi as un espace qui est, qui est très prometteur, en fait, et qui peut vraiment donner des, des solutions, comment revivre de nouveau, euh, euh, enfin, comment, revivre, comment reconsidérer notre économie autrement aussi. Donc, je trouve que tous ces champs euh, et tous ces, euh, on va dire, sous-catégories euh, liées au textile sont très intéressants à explorer en tant qu'artiste designer enseignant voilà.